Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'ouverture de la chaîne Box du mois de janvier, la première de l'année. Donc voilà, je me demande bien ce qu'il va y avoir dedans puisque ben les fêtes sont passées. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de janvier Des petits flocons Est-ce qu'il commence à neiger un peu partout mm -hmm. On va voir tout ça. Mais en attendant, si vous voulez la commander, ben, c'est sur chaînebox.fr. Voilà, sur chaînebox.fr tu t'abonnes et euh, tous les mois tu reçois une boîte avec des produits mystères. Bon, on s'ouvre ça. Bien, alors on voit cette chaîne Vox, c'est parti. Euh, tu, tu, tu, tu. Oh putain, alors ça commence super bien. Et, euh, je commence aussi super bien avec un gros mot. Mais on commence avec un superbe marque-page. Un marque-page, ma foi, euh, magnifique. Alors bon, euh, j'aime bien parce qu'ils ont mis l'étiquette marque-page. Pour qu'on puisse savoir que c'est un marque-page, par contre, on voit pas bien de qui c'est. Ah si, alors... Banana shit Je crois que c'est Banachit Si je lis bien En tout cas voilà Un petit marque-page Qui est vachement sympa avec C'est objets du Minimum, Yugi Je valide C'est un oui C'est un oui On fait toujours attention Au petit puzzle Du Minimum Après c'était l'œil, Et là un puzzle Allez Ouh Ma foi On a pas mal de trucs Oh putain oh, Oui Cactus tatoué Ok Alors j'ai un... « Hey, je suis Lola, la créatrice de cette petite magicienne et de cactus Tatoué. Si tu veux soutenir mon travail et découvrir mon univers geek, rendez-vous sur Instagram. » Alors, je crois que j'ai déjà été voir son Instagram, mais du coup, n'hésitez pas. Euh, Lola cactus Tatoué, hein, voilà. Et euh, comme vous pouvez le voir, c'est un magnifique pin's de la magicienne des ténèbres. Et euh, j'adore les pin's, donc voilà. Ouais, je, je ne collectionne pas les, oh, putain, je collectionne pas les pin's, mais j'adore. Et nous avons un magnifique jeton Kaiba en édition limitée. Ah oh, putain, mais... Voilà, voici le genre de produit que je garde scellé. Du coup c'est cool pour la collection mais ça, ça me fait chier de pouvoir l'utiliser, de l'ouvrir et c'est comme ça. C'est comme ça. Ben déjà on est à trois produits où je dis oui, hein. le marque-page, euh, le pins <rire> et ben le jeton. Nous avons quoi d'autre Ouh Des magnifiques sleeves. Alors ça c'est génial parce que ça pour les extrader pour moi ou pour du plus. Donc c'est genre cool. Attends, on n'a pas un, on a deux boosters, bataille de légende. On va s'ouvrir ça juste après. On a terminé pas Qu'est-ce que... Oh une des cases. Oh, putain, oui. Alors là, Sharon, je te dis. Oh, oui. Alors, si c'est bien ce que je pense. Et oui, c'est ça. C'est avec un compartiment en dessous. Oh, là, là. Donc, ouais, sur le schéma, on voit qu'on peut mettre, du coup, des accessoires comme les dés et autres. C'est une grosse boîte. Hold up to sense double sleeve <rire> cam. C'est génial. Voilà, c'est génial. C'est génial. Que des bons produits euh, dans cette chaîne box. Donc il euh, n'y a pas un seul mouet, il n'y a pas un seul... Euh, ouais, pourquoi pas. un seul... Là, c'est que euh, du oui. Donc quand c'est que du oui, ben, je vous dis, go, je boss. Ensuite, on va se... Du coup, les petits boosters. Hein, on regarde tout ce qu'on a eu, regardez-moi ça. Eh, c'est pas joli tout ça. C'est pas magnifique. Mais, malheureusement, je ne peux pas l'utiliser comme, euh, comme miniature. Parce que... <rire> euh, ça se boille. Voilà. Mais euh, il n'empêche que, que c'est tout beau que je suis hyper content et du coup je vais même, même le pins je vais le garder euh, bah, sous scellé comme ça parce que c'est un super travail que fait le cactus donc n'hésitez pas à aller checker son instant et nous on va se du coup les boosters bataille de légende en espérant qu'on va avoir du bon du très, très bon et euh, pas du très très nul et on commence avec du moyen <rire> la pleine mine d'or que j'ai euh, je ne sais combien d'exemplaires allez la petite mise au point voilà Allez, ok, donc voilà. Donc alors, on a la belle pleine lune d'or. Ensuite, nous avons Trinity Hérovision. Ah, oh, ça fait du rond en plus, c'est pas négligeable. Herman Héro élémentaire, oh, ça c'est cool aussi. Garde de bataille Albard la charge. Mm -hmm. Et Faris Hérovision. Nice. Alors, je ne sais pas si je serai euh, dans le cadre encore de... De la caméra, mais dans tous les cas, on s'en fout, on n'est pas pour un matron, je veux pouvoir les cartes qu'on a! Allo, guêpe de bataille, du coup, euh, Sting, le poison. Alors, je, je ne connais pas du tout l'archétype du guêpe de bataille, je n'ai jamais affronté, j'ai jamais joué avec, mais je connais un petit peu. Alors, apparition. Ok. Faux artefact. Ah, génial. Alors, un artefact, j'avais pas la faute, donc ça c'est parfait. Squelette métallique, ta gueule. C'est ça, ce qu'elle est euh, TG, enfin voilà. Alors, alors, si vous savez ce que veut dire TG, n'hésitez pas vous me le dites dans les commentaires parce que je ne sais ce que ça voulait dire TG. Et oh Hyperia, ah oh, Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, elle est toute belle, elle est toute belle, elle est toute belle. Alors ça non, c'est vrai que. Alors je ne connaissais pas du tout rien Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Moi je suis content de ce qu'il y dans cette chaîne box. Je l'avoue, je suis content. Je, je, je, je me dis je le dis souvent mais je suis quand même content de toute façon je continuerai pas à les acheter si euh, ben ça me plaisait pas et ça me plaît donc euh, voilà foncez n'oubliez pas de vous abonner lâchez le pouce bleu et petit point de pied allez salut à tous